Bonjour à tous, je vais vous présenter la Hyundai, la i30. C'est pas une ancêtre, faites moi Vous voyez, il est très grand. Euh, voilà. Merci. Le moteur. Le moteur. Un 600 100 cm3 diesel qui vient d'avoir ce grand entretien qui m'a coûté chaud. Voilà arrière comme vous voyez il y a de la place mais voilà ça, ça, ça bien, hein? euh, et on baille sous la pluie aujourd'hui. Hein? tu vois rien hein, si conteneur qui est là hein? et tu restes là au milieu franchement c'est pas ben vrai Regardez oh, ce crois, clampin. Bien, je... yes. Et maintenant il va s'arrêter là <rire> Eh ben mon gars J'en ah, ai ah, pas de plaisir hein oh, oh. Ça, ça, dit, sera ça se être filmé Ça se être filmé C'est quoi ça ici, c'est cinéma dupe Ça va-tu de chaque côté ici pour son année, elle est bien équipée Un couvent c'est <rire> euh, Ici au coin, c'est un petit couvent voilà. C'est la petite sœur ou C'est oh. petite sœur ouais. On fait aussi des gouverneurs. de non, c est... C est Un couvent pas. ici ouais, ouais. droite Euh, droite. On très... Il y a une petite église, là. Hein. <rire> ouais. Bah, on est quand même à... C'est elle, hein, c'est qu'un oh, ouais. On a deux caméras dans cette voiture. C'est ouais. pas si... J'en ai à là. Et dans les portiers, j'en ai. Ici au milieu, j'ai un petit peu. Voilà. Bon, c'est pas, pas une petite voiture, hein, la moyenne, hein? Ouais. Un petit break c comme ça, c'est quand c même C'est une bien. bonne voiture et elle accélère très bien. Ouais, ouais, ouais. Je vais la pas voir, voir. Hein? Pour l'avoir conduite, moi, je trouve qu'elle elle tient bien la route. Elle, elle, elle a une bonne puissance, ni trop ni trop peu, je trouve. Elle, elle, c'est elle, elle, elle, elle, elle, elle, elle, elle vraiment agréable à conduire. Je suis hein, ouais, oui. ouais. très bien niveau de avec un. maintenant. Ouais. très 好